tout le monde, bienvenue au Weedman Cannabis Cup, le gala attendu dans l'industrie du cannabis car Weedman, c'est la référence. Je vous présente le top 3 linalol. Le linalol, c'est une, une terpène qui a la propriété apaisante et qui a aussi le goût là, de lavandre, de lila et qui a, peut aussi avoir euh, des arômes épicés et boisés. Donc, euh, j'ai été sélectionné la terpène dominante, l'inalol, sur le site de la SQDC. Seulement trois produits ont une terpène dominante de l'inalol. Donc, je vous présente le Donegal, euh, le troisième sur le podium, euh, 32$, dollars, un produit de Tweed. Vous savez que Weedman n'est vraiment pas euh, un grand euh, partisan de Tweed. J'aime pas les arômes de Tweed. Si vous voulez aller voir la vidéo complète et review du Donegal, allez sur la review 74, j'avais aimé le buzz pour un 22% quand même, euh, la cocotte était fluffy, pourtant même si c'est une terpène dominante de l'inalol qui représente un peu là, euh, une, une, une caractéristique là, apaisante du cannabis, ils ont mis ça dans la, une catégorie sativa, donc vous voyez très bien que sativa ne veut pas nécessairement dire énergétique. Sativa c'est vraiment la plante qui a des cocottes fluffy, c'est la plante de la façon qu'elle pousse. Donc euh, j'avais pas aimé l'arôme, j'avais pas trouvé ça tout désagréable, j'ai été revoir là, un peu la review 74, le buzz était satisfait, très fort, efficace. Puis la qualité, par contre, euh, j'avais comparé ça à Soleil, hein, à cause que c'était vraiment fluffy, un peu vide. Même si c'est un Sativa, là, j'avais trouvé ça quand même euh, presque exagéré. Là, je trouvais ça un peu euh, des bas de plantes. Euh, j'avais pas été gâté, là, pour euh, mon 3,5. Je vais allumer ici un produit avec l'inalol, le grand gagnant. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien c'est lequel. Donc, le Donegal euh, a eu une baisse de prix depuis le début de son apparition à la SQDC. On peut avoir entre 21 et 27 Donc, le Donegal, là, euh, assurément, vous allez avoir euh, en haut de 21 Donc, pour ceux qui recherchent un taux de THC élevé, le Donegal est peut-être pour vous. La variété, c'est du Green Crack, euh, Canopy. Donc, d'autres terpènes, mais vraiment, là, la terpène dominante, c'est linalol. On nous dit ici, goût de diesel moufette sucrée. Euh, dans la vidéo 74, c'est pas du tout ça là, que j'avais goûté. Diesel, on sait que c'est représenté par le gazi. Euh, Est-ce qu'il va falloir que je réessaye le Donegal Vraiment pas, euh, j'avais vraiment pas aimé euh, l'arôme à ce point-là, malgré que j'avais pas trouvé ça trop, trop désagréable. Mais à la fin de la vidéo, j'ai vraiment dit que je la réachèterais pas, car c'est vraiment pas là, dans, ma, dans ma palette de goût. En deuxième position, encore un produit de canopie, je vous présente le Houseplant Indica. 43$ et 90$, pratiquement 44$, c'est très dispendieux, c'est considéré du 91 Crypt eBuzz, e euh, très résineux, très collant, la vidéo si vous voulez la voir au complet c'est la review 208, euh, produit de qualité vraiment vraiment, euh, Point en céramique, Vraiment différent, ça démarque un peu euh, de la compétition. Pas en céramique, euh, oui, céramique exactement. Houseplant, c'est en céramique. 40 tu t'es mieux d'aimer l'odeur, t'es mieux d'aimer l'arôme parce que c'est toujours plate là, de payer quelque chose et que t'aimes pas. Même si ça bosse, même si ça bosse. Mais c'est de la qualité quand même. Euh, j'ai été chanceux parce que j'ai pas été chanceux là, par le 3,5 que j'ai euh, pogné. Donc, le grand gagnant pour le top 3 Linalol, Top 3 Linalol, un produit à 28 et 30 sous. Ok, gel. Ok, bon. Produit de la marque 514, euh, nouveau euh, producteur, nouveau grower, Great White North Grower. Ils ont seulement un produit, euh, mais. Quel produit? C'est la variété OG Cush. Euh, ils ont leur euh, phénotype à eux particulier, mais c'est, ça se rapproche d'un OG Cush qu'on qu veut avoir. Euh, le buzz est excellent, le goût de lila est quand même léger et euh, c'est le moins cher des trois en plus. C'est ça qui est, qui est toujours le fun. Il, il est vraiment bon. Il n'est pas disponible présentement, euh, il a été vendu, il a été écoulé au complet, que ce soit euh, en ligne ou en succursale, ça a tout été vendu. On sait que ça a été retiré des tablettes, là. il y a eu un problème là, avec euh, l'enveloppe qui s'ouvrait facilement. Euh, moi je m'en étais procuré quatre, et puis euh, ça c'est mon quatrième, et puis euh, jusqu'à présent je n'ai pas eu de problème avec euh, l'enveloppe. Donc je vous recommande fortement... Le produit Saint-Henri-Couche de 514, la marque 514, euh, c'est un og jico. je vous recommande fortement et euh, j'espère que vous avez bien aimé le top 3 Linalol, ça n'a pas été trop trop difficile quand même, euh, ça va peut-être se compliquer euh, dans les autres top 3, top 5, parce qu'il y a beaucoup beaucoup plus de variétés dans des mêmes catégories de terpènes dominantes. Donc juste à penser. Juste à penser à la terpène euh, Myrcène. Il y en a beaucoup plus que 3. Euh, si je vais voir là ici. Et voilà. Il y a 43 cariofilène Et puis Myrcène, il y en a 58. Donc, ça va être euh, beaucoup plus difficile. Ça va être vraiment un top 10. Euh, Myrcène et un top 10 Karyo Filen Et pour ceux là qui s'inquiètent pour le top 10 Cariofilen, euh, allez voir. Allez voir. Quand on va dans le haut de gamme, il euh, y a beaucoup de produits là, que j'aime avec Cariofilen en terpène dominante. Donc, euh, je vais continuer euh, tranquillement mon euh, OG Kush Saint-Henri Kush 514. Hey, C'est mon dernier joint. C'est mon dernier joint de Saint-Henri-Couche. Je le déguste avec vous. All right. Allez vous abonner à mon Instagram. Abonnez-vous abonnez à mon YouTube. Activez la cloche. Et euh, donnez un pouce. Écrivez un commentaire. Et dites-moi, vous, est-ce que ça serait le Saint-Henri-Couche, votre préféré ou le Hans ou le Donegal. Écrivez-moi un commentaire et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être même dans le gala de Weedman Cannabis Cup. Ciao!